Aïe. Bonjour tout le monde, c'est moi de une petite vidéo à l'hôtel Best Western, euh, je fais une petite vidéo pub, on va dire, pour vous montrer comment que c'est quand même cool, puis c'est pas trop trop trop trop cher pour qu'est-ce qu'il offre. Bon, euh, je vais commencer déjà une télé Plasma, euh, je suis pas sûr si elle est une ça, mais bref, si j'avais un lecteur à portée, vous pouvez le connecter, une affaire pratique, euh, tu peux avoir deux lits, un téléphone comme ceci, euh, un réveil matin, je vais même y demander à Best Western Plus, de t'appeler pour te réveiller hein, comme un côté classique t'as une grille de channel ici y a Historia VRAC Télétoon, Canal D bref il n'y a pas mal si vous voyez votre logo c'est ça vous avez aussi la manière pour changer pas. les postes c'est mettons... 19 si je me trompe pas ça me marque en haut. Tac. Voilà. Ça, euh, tu une table ici que tu peux poser ton ordinateur. Ici. Puis t'as le wifi gratuit. Il hein, est euh, connecté au wifi. Ici. Ça. Une prise exprès pour ton ordinateur. As un, tu vas avoir une terrasse de la même. Je vais vous montrer les toilettes parce qu'elles sont vraiment belles. Oui, ils sont peut-être un peu sales, là, mais quand on est arrivé, c'était plus propre. C'est juste que. j'ai une de me en lever environ, mais c'est ça. Un bain quand même assez spacieux. toilette. Il vient aussi avec des échantillons de même. Euh... Un échantillon de café, une cafetière Un sachet à cheveux. Tout, même un miroir qui zone. Regarde. Là, là, il est. Ça euh... environ quand tu checkes là dessus tu... c'est plus zoomé là je sais pas si vous le remarquez ah non vous le remarquez pas je crois bref c'est censé fait, zoomer normalement ici c'est un carrément garde robe hein? avec Je euh, ça... je sais pas on voit pas bref il y a un fer à repasser puis euh, une table à repasser c'est ça tu même un frigo Est-ce que vous voyez un frigo Non, Le frigo il est juste là Puis c'est pas un frigo qu'il y a des affaires dedans Mais tu peux ajouter tes affaires dedans qui est pratique quand même Tant que tu as des affaires comme du gros Quoi que ce soit Tu as des tiroirs ici Qui petit les arrangements Tu as euh, comme ça Qui vient de base T'as la ferme climatisée. Là, il est activé. Vous l'entendez? Là, est désactivé. Ce qui est pratique. Ça, ça vous vient avec ça. C'est une télé 100 RG. Excuse. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. T'as le livre des instructions. Puis y a la piscine gratuitement déjeuner gratuit, déjeuner gratuit je pourrais pas vous le montrer parce qu'il y a du monde normalement à la piscine il y aura peut-être pas trop de monde je vais peut-être vous montrer c'est pour ça que j'ai des choses. fait que c'est ça euh, normalement on se retrouve là-bas Ça. mais attends là, je veux juste ah oui c'est ça c'est internet haute vitesse je vois mal là-bas il y a internet haute vitesse eeeh c'est déjeuner gratuit, piscine intérieure il euh, y avait une autre chose, je m'en souviens plus déjeuner gratuit, internet, tour de vitesse euh, déjeuner gratuit, internet, tour de vitesse euh, piscine intérieure il y avait une... ah oui, salle de conférence le dernier. qu'il y a des salles de conférence, ici c'est sûr euh, fait que là on se retrouve euh, tantôt à piscine Ouais, euh, tantôt j'ai oublié de dire euh, que. Euh, C'est ça. Euh, C'est quoi déjà que j'ai oublié de dire Ah oui, y a une salle d'exercice à la piscine. C'est ça. Euh, j'ai oublié de dire ça tantôt. Puis là, euh, j'ai été voir pour aller à la piscine, mais ça a l'air que j'aurais pas le droit juste à cause que j'aurai 14 ans, mais bientôt 15. Mais là, je vais essayer quand même tantôt d'y aller il m'avertit, je veux dire, ouais, mais, euh, c'est ça, là, je veux juste faire un peu en même temps, puis j'ai quasiment 15, on pourrait faire un, une exception, euh, bref, c'est ça, euh, j'avais oublié de dire qu'il y avait une salle d'exercice, il y avait des douches, euh, il y a une toilette, c'est ça, euh, tu déjeuner gratuit chaque matin de 6 à 9, et demi, il me semble, euh, pis c'est ça, euh, c'est pendant ça. Euh, tu peux avoir choses au chocolat, tout le kit. Vraiment, euh, Magic. Pis ça, t'as des belles lampes ici, des belles des... t'as plein d'affaires. C'est le fun là. Euh, pis c'est ça. Moi euh, j'attends un petit peu encore là, parce que je vais attendre qu'elle aille débarrer à pas, Pis ça l'aille dans mes dos, je sais pas, bref attendre environ 8,5 euh, là il est et 8,5 euh, je vais attendre à 8,45 bon. je suis quasiment sûr et certain qu'elle va être ouverte sur ce euh, je vous dis euh, ça, à tantôt là, parce que je ne peux rien faire ici là, là je suis à la piscine euh c'est vais te C'est bon euh, là je suis revenu voir euh, si la caméra a pas bougé juste qu'avant euh, j'allais à la piscine du euh. normal j'ai une revenir ça parce que euh, là j'ai je suis mouillé j'ai passé de mer. bref euh, ça je suis revenu de la piscine j'ai pu voir un petit peu euh, une vague impression de, de la piscine je je vous ai pas Jean ah. Je vous ai pas dit pourquoi j'étais à l'hôtel. Bon, je vous explique ça depuis le début. On était voir mes grands-parents euh, une semaine. Là, en revenant, il euh, y a, euh, Je m'en souviens plus comment ça s'appelle l'affaire. Bref, il y a une affaire qui pétait dedans. Le, le moteur il arrêtait pas. De monter la chaleur au bout, euh, puis euh, ça, là, on a voulu l'arrêter. On a attendu qu'il se refroidisse. Après, on est reparti, on est arrivé à un camping. Puis là, on s'est fait remorquer. Euh, là, maman est au Canadien de pour le faire réparer. Ouais, puis c'est ça, on, on a été euh, dormé dans cet hôtel. Et puis quand même le bon matelas, puis ces affaires là, c'est pas si pire, hein C'est même fun. c'est ça, euh, C'est ça. On a euh, carrément. fait ah euh, oh, en tout cas. Ça là, on a, on a dormi là, là j'attends plus que ma mère arrive avec les tout. Puis je vais sûrement vous filmer. Euh, quand on part, euh, bref, c'est ça. Sinon, euh, c'est ça. Euh, je vais sûrement vous dire bye, rendu chez nous. Fait que sur ce, euh, bye. Puis, euh, après, je euh, suis revenu chez nous. Hein? Euh, après euh, cette, cette affaire, euh, l'auto a été réparé normalement j'ai filmé un petit peu dans le tout. j'ai oublié complètement oublié j'ai été chez ma mère j'ai mangé ensuite je suis parti avec mon beau-père en truck un gros truck, j'essaierai de vous le montrer juste demain matin, je vais peut-être prendre une photo si j'y arrive c'est ça euh... Je suis revenu, et euh, puis c'est ça, là. Euh, je pense que je vais faire une FAQ. Euh, une fois à question, aux euh, Puis ceux qui savent pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer vite fait. si tu poses des questions, mettons, sur un, un hashtag, ou peu importe, il y des commentaires de la vidéo. Bref, pas mal à faire. Puis, euh, C'est ça, je répondrai en live, OP. Puis c'est ça. Voilà, en live, vous pourrez au pire m'envoyer des affaires, puis bref, tout ça, mais je veux au moins 5 ou 10 likes, c'est dépendant de mon Humour. humeur, si j'ai 5 likes, mais je file vraiment à faire une vidéo, euh, faire un live, je je serai sur Facebook, Twitter, Youtube, je posterai une vidéo, euh, genre peut-être, un jour même pas un jour je, je vais peut-être euh, commencer un live euh, si je vais poster une vidéo YouTube, poster sur Facebook c'est ça si vous voyez qu'il y a 10 lives cette vidéo là je vais sûrement en faire un mais si, vu que ce soit un live sur YouTube il va être rediffusé fait que c'est pas grave si vous le manquez Puis si vous voulez vraiment que votre question soit euh, répondu euh, exemple euh, Mettons dans une fois la question, mais que tu sais pas s'il va y avoir dislike, tu peux marquer FAQ 2 points, puis ta question, ça veut dire que je vais répondre dans FAQ, je vais pas te répondre dans le commentaire. Fait que sur ce, c'est ça, je vous dis bye. Euh, euh, je vais peut-être vous montrer quelques photos, puis je vais vous mettre l'outro. Bref, voilà. Bye bye, à la prochaine.